Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous parler de la concentration en trading. Effectivement lorsque vous tradez sur un compte réel, vous avez besoin d'être concentré, c'est quand même votre argent que vous jouez sur un compte de trading donc ça demande de la concentration. Malheureusement l'être humain est limité en concentration, en durée de concentration, c'est-à-dire que si vous êtes concentré durant une heure, deux heures, maximum trois heures, vous avez atteint vos limites. Nous sommes tous pareils donc il n'est pas possible d'être concentré 8 heures sur une journée. Donc si vous choisissez de trader 8 heures eh bien il est peu probable que vous arriverez à être suffisamment concentré pour avoir toujours les meilleurs résultats en trading. C'est la raison pour laquelle moi je préconise d'une part de trader des petites durées c'est-à-dire le scalping, donc vous savez que le scalping c'est prendre des trades très courts, c'est à dire que vous pouvez très bien avoir toutes les 5 minutes une opportunité, vous allez vous positionner, vous allez prendre, attendre peut-être 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes ou une minute à la limite et puis vous coupez votre position c'est à dire qu'à ce moment là votre concentration peut s'arrêter, il peut se passer quoi que ce soit sur les marchés, vous n'êtes plus positionné donc vous ne prenez plus aucun risque. Et à ce moment-là, vous attendez de nouveau une opportunité, peut-être 5 minutes après, 10 minutes après, vous voyez les nouvelles opportunités et à ce moment-là, vous reconcentrez votre attention sur le, le marché, vous prenez votre trade au meilleur moment et de nouveau, donc vous coupez rapidement votre position lorsque vous êtes en gain ou même en perte parce que vous allez euh, couper lorsque vous avez une perte, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas souvent heureusement avec une bonne méthode de scalping et à ce moment-là donc lorsque vous coupez vous avez à nouveau euh, votre, votre tension qui redescend, votre concentration qui redescend. Donc ça vous pouvez à la limite le faire 8 heures d'affilée même si je ne vous le recommande pas et ce n'est pas nécessaire normalement si vous avez une, une bonne méthode de scalping. Normalement 2-3 heures de trading par jour euh, c'est suffisant et vous pouvez ainsi vous relaxer beaucoup plus souvent et ne pas être sous tension comme lorsque vous avez des, des trades en cours. Vous savez si vous, vous faites du day trading et eh bien vous allez couper en fin de journée mais vous allez être toute la journée sous tension surtout si le marché euh, part dans le mauvais sens que vous espérez qu'il va se retourner ou bien s'il part dans le bon sens mais que vous avez toujours peur qu'il se retourne et que vous perdiez tous vos gains. Donc ça vous demande une concentration euh, constante et ça euh, d'abord c'est pas bon pour la santé et ensuite donc euh, c'est épuisant, euh, c'est difficile de, de tenir ça longtemps surtout si on joue des grosses sommes. C'est la raison pour laquelle donc il est beaucoup plus euh, facile et beaucoup plus relaxant de faire du trading lorsque vous faites du scalping. C'est une des raisons pour lesquelles euh, je préconise de faire du scalping surtout parce que ça vous donne également euh, une plus grande liberté et des meilleurs résultats ça il y a beaucoup de traders qui sont d'accord avec moi. Donc si vous cherchez une méthode de scalping efficace vous avez un lien ici en haut de ma vidéo qui vous permettra donc d'aborder le trading avec une méthode de scalping efficace. Donc ma méthode vous permet de gagner 90 à 100% de trades lorsque vous la maîtrisez bien. Vous pouvez vous entraîner bien sûr d'abord sur un compte de démonstration et ensuite vous passez sur un petit compte réel et vous pouvez euh, espérer faire entre 1 et 3 de gains de votre capital par jour bien sûr avec toujours des, des sessions euh, très courtes. Vous pouvez avoir euh, une opportunité euh, lorsque le marché bouge bien toutes les 5 minutes euh, en scalping et à ce moment-là bon, vous tradez aussi longtemps que vous le voulez. Lorsque vous avez atteint la limite que vous vous êtes fixé par exemple de 1 ou 3 de gain et eh bien vous avez terminé votre journée, vous n'êtes pas comme les traders qui, eux, ne coupent leur position qu'en fin de journée, soit en gain, soit en perte. Et bien sûr, c'est beaucoup plus stressant pour ces personnes-là. Vous, j'imagine que vous êtes comme moi, vous préférez gagner beaucoup, mais avec le moins de stress et le moins de difficultés possibles, eh bien, je vous recommande vivement le scalping. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la également, ça m'encouragera à faire de nouvelles vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche. De cette manière, vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo et vous serez un des premiers à pouvoir en profiter. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.